Mikaben Moui en France. Nous connaissons Mikaben. C'est on est qui fait un pile parcours qui t'es dans combat créole, passe dans crazy musique, new crazy. Venez, voir ven l'artiste là le artiste décidé de faire à fait pal qui donc musique et tout ça lagué sur réseau et sous pour tout le monde tendez enjoy ou quel que soit. Et eh bien, a dit que aujourd'hui, qui c'est eh, samedi 15 octobre 2022, à Atis Ben, M. Moui. Dans le grand retour, Karimi qui t'a fait un pile, un pile par un pile, t'a fait sur même dossier, sur même question, sa, qui s'est passé. Pour qu'il s'agisse de jeudi, Karimi lui-même a décidé de tourner, alors que Gleni, qui c'est guitariste, lead. nous bien dit qui se guitariste numéro 1 Jazz là, monsieur tourné avec Karimi. Et Karimi fait belle répétition, belle performance, tout le monde bat bravo, un peu le monde dit c'est hypocrite, un peu le monde dit que Sigle n'est pas là, Paris Karimi, nous pas pour le maxa. Et bien mesdames et messieurs, je qui c'est 15 octobre là, Mika Ben, monsieur Moui. Monsieur Morin, c'est une nouvelle qui choque un pile monde. Il y des monde qui dit que Atislat est malade sous pied, Atislat pas de joie santé, mais pas de jambes, dit monde ça. Et bien c'est jodi Atis Mika Ben lui-même t'appral qui était ça, t'appral mourir la performance qu'a fait dans le pays la France côté Karimi, grand retour Karimi, et eh bien, c'est avec lui et donc, résultat ça, que le tout carrément, même c'est Michael et donc Ben, Mika Ben. Et bien, mesdames et messieurs, pas oublier ou sur TV nous pourrons faire autant de plus de détails avec l'ami Georges Neptune. Et c'est avec un pile de tristesse, Salut tout le monde brancher radio méga euh, mais que ce que soit côté branché et euh, nous prenons pile courage pour nous annoncer au chanteur Mika Ben et Moui. nous connaît pour dire car un grand combat fait euh, en france et ben mais ben pendant mi caben t'es sous film performé pendant la descente ben, stage là et fait un arrêt cardiaque donc, il était tombé. Il a fait plus que 30 minutes à Bali, euh, massage. Il était obligé d'évacuer, euh, mais, en fait, il était obligé de demander toute foule pour quitter ça là, parce qu'il était obligé de camper concert là. Okay. Mais après, un pile, un pile, un pile, et, un pile médecin qui vient obligé de faire façon pour qu'il ait fait l'opération directement sous stage la, mais malgré ça Mika Ben n'est pas arrivé donc mauvaise nouvelle pour Etienne donc euh, nous allons essayer pour nous si on ta fait quelques contacts qui pour ta informer nous mais malheureusement les gens que nous gagnait en fait en France, nous va nou pa même pas répondre téléphone et eh, et tellement pour dire, yo sous stress. Donc, information, c'est euh, à titre de rappel. Donc, euh, euh, Mika Ben, euh, nous connaissons pour dire qu'il était participé dans un concert, grand retour euh, Karimi, donc et, qui était fait dans un arena. Donc, euh, Mika Ben tombé tomber sous scène, euh, il va victime de yon, on arrêt cardiaque. Donc, malgré tout massage, eh ben, malheureusement, Mika Ben pas arrivé et survivre. Donc, mauvaise nouvelle pour Etiemaella. Donc, Mika Ben mourit. Retez Soumega, n'a pas avec plus de détails. Ceux qui restent du Sénat est un menteur. Qu'avez-vous à dire à cette population qui te voit et qui attendait tout le temps et puis il a carrément déduit que le sénateur Baumati n'a pas grand fait. Sénateur. La genèse de la question. C'est quoi Il y a de cela presque un mois, le 17, si je ne me trompe pas, par la presse, par devant chaos, qui a qui annoncer, et sens pratique et pragmatique dont toujours fait preuve en toutes circonstances, et voulant anticiper les événements que dans là, ce que m'a anticipé déjà depuis tantôt un an et demi, un an, et bien retourner sous ça. Parce que je suis peut-être le seul homme politique qui, depuis trois ans, dans tous mes tweets, et je pensais à un certain moment être euh, perçu comme un niais, qui a toujours parlé de euh, entente, accord politique, compromis, et autres, etc., pour parvenir à un large consensus. Et pour aider nous sortir dans la question ça. Jacques, je intervenu. Et là, je m'étais intervenu, dit que ça, moi, t'a venu là, on dirait que tout le monde aveugle pas senti ça qu'a venu. Et ouais, l'a béni. Et je m'étais dit, les impératifs, pour que dans un délai de 15 jours, si acteurs politiques, acteurs sociétés civiles, et acteurs secteurs privés,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 parce que, acteurs tendaient à le moyen. Et ça, bien, on marchait pressé. On a dit jour J-7, jour J-5, et etc. Et finalement, dans le parlé parler qui fait entre eux-mêmes et avec le chef gouvernement, et eh bien, tu as gagné une première entente qui joigne entre vous. Mm -hmm. C'est ainsi que, on nouvel gouvernement avec transition, ou bien de transition, et un organe de contrôle de l'action gouvernementale. On fait un annonce Et l'homme fait un annonce On fait lire exactement, si me pas tromper, le 17... Le 17... Euh, euh, bon, en début... Le premier ministre Ariel Henry vous a rencontré plus d'une fois chez vous. Il s'est déplacé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 ça veut dit qu'en des termes clairs, relation que nous devions, avant même que le premier ministre, réalité et demeure. Mm -hmm. la, la seule différence, pas la seule différence, approche les mêmes gains par rapport à pays en situation de crise, surtout avec mission que en tant que premier ministre que le gain, qui c'est un, bail sécurité, sécurité et élection, eh bien, il n'y a pas et et il peut aussi le reconnaître. Eh bien, le principal objectif que le fixé se dit, et que le gagne comme mandat ou bien comme mission, est pas réussi ni une ni l'autre dans 14 ou bien 15 mois. Okay. Ma position en tant que Sénat public et en tant que jean ou ancien ami mille pour les ministres, après jean c'est ce qui ça dit. Mm -hmm. C'est toujours faire de telle sorte que faire euh, des propositions ou bien des recommandations à chaque fois que je me rencontre pour faire des recommandations que qui ne peuvent pas aller dans le sens de l'intérêt général. Mm -hmm. Parce qu'on nous dit ce qui importe. Ce n'est pas une question de, de euh, fragiliser Ariel ou bien pas fragiliser Ariel ou bien doloter Ariel c'est pas ça. ça qui est important. Ça qui est important, c'est joindre la formule qui permet que tout le monde mette Haïti comme, comme dénominateur commun, eh bien, nous tous mettez ensemble pour nous, si nous devons éviter les pays en camouflet quelconque donc quelconque puissance, ou au plus, dans le niveau international. Donc, cas, c'est même qui est important pour nous, je vais dire, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que le premier ministre Ariel est deux fois. Et au Parlement, si je ne me trompe pas, une fois à son bureau, et puis deux fois en ma résidence privée. C'est toujours des échanges très, très cordial, très corrects, etc. Mm -hmm. Avec la seule différence. que là, nous finit, nous finis parler. Par exemple, il n'y rien de concret. Lors nous parlons de rien de concret. Parce que nos pays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 je me rendais en République et le président m'a appelé pour me dire si j'ai bien voyagé. Tout le monde ne va pas que le président Jovenel voix mourir ou assassiner de façon aussi lâche, aussi barbare, etc., à encore les les La question qui s'est adoptée. Quelle résolution s'est dit dans le niveau Sénat, s'est dit qui ça Parce que nous étions élus légitimes nous fait adopter une résolution. Et la résolution prévoyait le président du Sénat comme président mm -hmm. et le et monsieur Ariel Henry comme premier ministre parce que les du premier ministre Ariel, pas au-devant l'international, que ce soit avec Gonzalez, que ce soit avec barthé cole que ce soit avec Mme Nolan, que ce soit avec tout le monde que nous avons gagné l'occasion de parler de l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'ONU, et etc., tout le monde que, avec eux, j'ai plaidé cette cause. Parce que, on croit que c'est le premier ministre qui normalement doué en place parce qu'il a été désigné au départ, avant dans son décès, par le président Jovenel. Donc la résolution prévoyait que, ou même pas le président de la République et, et, et Ariel d'avoir le premier ministre. Premier ministre. Alors, ok, maintenant, qu'elle a été... Non, je termine, je, je termine. Ok, d'accord. Pourquoi que c'est nos de ça qui, ces résolutions, que avec le Premier ministre Ariel notre travail. Et après la résolution, ça, on a préparé une résolution du PEN.